Sur l'évolution le, le, la, la, de, la, de la gouvernance, je crois qu'on ne peut que se réjouir d'arriver d'outils comme, comme Internet qui permettent de de travailler des, des, des échanges, de travailler, de collecter des... de mobiliser des gens, de, de travailler sur des propositions, de les tester, de faire... de faire vraiment un, un vrai travail collectif de, de, de création de projets. Et cela peut avoir, au niveau gouvernance, on le voit aussi au niveau, peut-être revenir à mon... à, ma, dans ma, à mon domaine de, de prédilection ou de base qui était la, la finance, on voit ce, ce, cette participation euh, collective de plus en plus importante lors des, des assemblées générales des, des entreprises où on peut maintenant, à travers les fonds de, les fonds de pension, euh, influencer les, les décisions stratégiques des, des entreprises et on peut imaginer une gouvernance où les, les, les actionnaires seraient en fait les, les fonds de pension, donc euh, vous, moi et, tout, et tous les autres qui pourront donner notre avis sur la, la gouvernance des entreprises d'une manière euh, Très, très direct. dans le « voulez-vous continuer à, à faire telle stratégie »« voulez-vous rester dans les énergies fossiles ?» Et on pourrait avoir comme ça une, une gouvernance totalement un capitaliste, complètement à l'envers, où le, le, le, le, le, en fait la décision serait, non plus dans un, dans un, comme historiquement, quelques grands actionnaires, mais une multitude de petits actionnaires qui représenterait la société collective. Je crois beaucoup à ce modèle. Le, en Suisse, l'initiative Minder montre clairement que cette voie-là a, a, a été approuvée par le peuple suisse, donc les caisses de pension le donnent. Imaginez que maintenant que votre caisse de pension pourrait vous demander votre avis sur la rémunération, par exemple, d'un gestionnaire de, de société. C'est possible, il suffit que la caisse de pension le fasse. Elle est obligée de voter elle, mais pour l'instant, elle ne demande pas encore l'avis aux, aux, aux pensionnés, mais ça peut se faire. Demain, après-demain, donc on peut. Et au niveau collectif, toutes ces caisses de pension représentent à peu près 60 à 80% des, du capital. Donc collectivement, le, le capitalisme a complètement changé et est maintenant, d'une certaine manière, aux mains de la société civile. Le droit, le droit est aux mains de la, la société civile, à travers les, la, bien sûr, à travers l'épargne. De, de cette société civile pour, ces, pour différentes raisons et cela change complètement, complètement la, la donne pour le, pour le futur. C'est une tendance euh, forte, elle est, elle est très thématisée au niveau aussi international. Il y a beaucoup d'organisations, une grande organisation qui s'appelle les principes de l'investissement responsable et là on, on, appelle, on, on essaie d'organiser collectivement au niveau international ce genre sont dans les entreprises, les meilleures pratiques qu'elles doivent adopter, et on les soutient en assemblée générale. Ou par rapport à avant, il y a une forte évolution. Avant, quand on voyait une entreprise qui était, euh, qui était disons mal, mal gérée au niveau de sa responsabilité sociale, ben, on avait plutôt tendance à désinvestir. Maintenant, dans ce modèle-là, ce n'est plus ce même modèle-là, à ce moment-là, on appelle les autres actionnaires à se mobiliser, à réunir des, des voix et à les modifier, à forcer l'entreprise à adopter un autre comportement, parce que Finalement, l'actionnaire décide quand même. On ne change pas le capitalisme, mais simplement on le, on le renverse. L'entreprise doit rendre des comptes à ses actionnaires. À ce moment-là, les, les, les actionnaires, plutôt que des investis, devront de désinvestir, demandent à la société de changer. C'est ce que pratique, avec succès, de manière au niveau mondial, le, le fonds norvégien. Et les, les Norvégiens, par le Parlement, décident du niveau environnemental et social qui doit être dans le fonds norvégien. Et le fonds doit aller enquêter... Et sur la qualité environnementale et sociale de ces investissements, elle a un conseil d'éthique, elle envoie des gens sur place, ils enquêtent, et si l'entreprise n'annonce pas qu'elle va faire des progrès, à ce moment-là, publiquement, le ministre, jusqu'à encore peut-être l'année passée, le ministre des Finances norvégien, signait l'exclusion du titre de la, de, du fonds. Et donc publiquement, il était reconnu que cette société, suivie par un rapport de 40 pages, avaient des comportements euh, récurrents euh, très, euh, très néfastes pour l'environnement. Des sociétés comme, euh, comme Savling, Samling dans la déforestation ont été comme ça mises au pilori et ça peut dans certains cas aussi créer des, des incidents euh, diplomatiques. C'est quand euh, le Fonds norvégien a exclu Walmart pour des pratiques sociales, euh, disons, délicates, hein, ça, ça fait, ça fait une, grande, une grande pression et ça a aidé, euh, a fait la pression que Walmart essaie aussi de, maintenant de se en tout cas de se regagner une image au niveau environnemental, mais c'est sous la pression de ce, de, ce, de ce capitalisme collectif, participatif, on va dire, qui est en train de se, de se mettre en place. Donc on y est il, est, il est là, tout est possible, tous les instruments sont là, il, là simplement c'est la, la mise en place. Et je pense que d'ici euh, cinq ans, on aura ce mouvement bah, d'autant plus encore s'organiser. Il ne fait que, que s'amplifier euh, année euh, par année, et en Suisse, c'est clair que le l'initiative Minder est, est, est vraiment au niveau mondial, euh, imaginez que vous, êtes, vous pouvez être pénalement poursuivi parce que vous n'avez pas voté sur la rémunération d'une <rire> entreprise, c'est juste le monde, un monde nouveau. Quoi. Donc euh, voilà, cette gouvernance mondiale n'est pas le côté, si vous voulez, classique d'organisation de la société. On connaît des modèles comme celui de la Suisse, participatif, droit d'initiative, droit de référendum. Je crois que c'est un modèle qui a, qui a encore beaucoup, beaucoup d'avenir. Et c'est un modèle qui est très, très intéressant, même si certaines fois, on peut ne pas être très choqué des fois par les, par les, les décisions qui sortent des urnes. On peut être des fois très content et des fois très, très choqué. Ce modèle-là est en place. Mais imaginez la même chose pour la gouvernance mondiale du, du capitalisme. Ça, ce sera nouveau et ça peut aller assez vite. Il y a cette, cette, cette conscience à, à haut niveau, et au niveau, euh, et au niveau politique, euh, et au niveau des, des, des banques, que les, le, le, la parenthèse, on dirait, de l'histoire du secret bancaire était une parenthèse et n'est pas vraiment la nature profonde de ce que devrait être, un, un, ce que la Suisse pourrait offrir comme, comme produit d'exportation au reste du monde. Donc cette idée de revenir à va dire revenir aux racines de la, des valeurs suisses, d'avoir un système financier qui se distingue justement par ses compétences, ses qualités, ça bien sûr, mais qui se distingue par aussi une, une approche de la durabilité euh, très active, d'une manière qui la, qui la différencie des, des autres de par peut-être la culture suisse, est une idée qui fait son chemin euh, d'une manière euh, impressionnante, je dirais, euh, au, niveau, au niveau suisse. l'association Auquel je suis aussi lié, qui est Sustainable Finance, qui a été créé l'année passée, illustre bien cette, cette idée qu'il doit y avoir une réflexion sur ce que l'on finance. Pas seulement le débat, si vous voulez, du, du secret bancaire était de dire mais voilà, il y a le problème du client, ça c'est en amont, mais on a le problème en aval, c'est-à-dire il nous faut des, des bons clients, mais il nous faut aussi des bons projets. Donc le, le, le rappel, l'échange automatique d'informations s'occupe des, des clients et ce que nous c'est de travailler, c'est de s'occuper des bons projets. C'est-à-dire que c un système financier n'est pas neutre. Il, a des, il finance des projets, il finance des modèles, des business models et donc il peut favoriser euh, d'une manière très, très très très forte des projets court terme. Et souvent le modèle d'évaluation qu'il utilise peut favoriser des projets court terme, des projets long terme, des projets de durabilité. Et ce débat-là... Cette idée-là est, est, est en avance, mais ce que l'on ce réalise, c'est que le, le, la, la théorie financière est un peu inadaptée, je dirais, à, à résoudre ce genre de, de variables. Et donc il y a un gros travail de, à faire sur l'éducation. Donc des, Un des grands sujets maintenant, c'est l'éducation de, de ce secteur bancaire pour intégrer cette durabilité, lui donner des vrais outils d'analyse et pas de du militantisme, hein, ce n'est pas ce que l'on veut, ce n'est pas de faire des banquiers des, des écolos, mais de faire des banquiers des vrais gens qui comprennent les logiques d'environnement et qui sont capables d'en tirer des conclusions dans leur travail. Et ça, c'est un travail qui se fait aussi avec euh, l'université à Genève. Et pour vous dire l'intérêt de, de ce genre de, de, de besoin, là aussi, on a lancé une conférence il y a deux ans, et en deux ans, on a attiré entre 400 et 500 personnes pour ce genre de conférence, on appelle des, des papiers académiques. On demande à des contributeurs du monde entier de nous fournir des papiers académiques qui sont discutés et là on a sur la finance durable parce qu'on n'a pas de pas de cours sous actuellement là dessus donc il faut re, recréer parce que tous les je dirais les universités se sont concentrées, les grandes publications filtrent les, les, les, les, les, les sujets et ne retiennent pas les sujets de finance durable. Donc on doit recréer un, un intérêt des des théoriciens euh, pour, pour fournir ces instruments. Et ce mouvement est en, est en place, il y a une forte fort, euh, motivation du côté de, des universités pour faire ce genre de, de choses. Donc dire que tout d'un coup on voit que le, ce qui est intéressant, c'est que l'horizon le, le, le, se fixe, on commence à avoir des objectifs, on réalise qu'on n'a pas les outils, on doit reconstruire les outils. Et donc tout ça va créer, on espère, une une véritable différence. Le but, c'est de... que la, la, la durabilité soit au cœur de la décision. Il ne faut pas que ce soit... On peut tous décider, je ne veux pas investir dans mon centre je ne veux pas. Vous voyez ce que je veux dire Mais ça, c'est l'investisseur qui peut le faire. L'analyse financier, lui, doit, il doit, lui faut des critères. « voilà, Monsanto, ok, il y a ça, mais bon, il y a ce risque de réputation. Ils ont, ils ont, le problème de, ils ont un problème de, de, de qualité des produits. Ils ont un, un, un problème de toxicité des, des produits. » Et ça, au niveau financier, c'est négatif. Et pas l'exclure parce qu'il fait des OGM, mais simplement parce que les OGM ne sont pas un bon produit à vendre sur le marché. Et sortir de l'aspect éthique pour aller sur l'aspect environnemental. Les OGM n'ont aucun d'avenir à long terme, ça c'est un peu l'idée où non trop de que le marché va réaliser que ce, ce produit-là n'amène pas la, la, la solution qui est donnée. C'est un peu ces, ce changement-là qui est, qui, est, qui est important, c'est qu'on qu arrive à mettre dans les, dans les analyses des, des critères qui sont de durabilité, retrouver le, le vrai prix des choses.